Et à l'occasion de la Saint-Patrick, je vais vous montrer un pain typiquement irlandais qui s'appelle le soda bread ou soda farl dans lequel on utilise du kéfir de lait. Ce qui est vraiment le fun du soda bread, c'est que c'est super rapide à préparer. Ça vous prend à peu près 15 minutes pour tout faire et ça coûte vraiment très très bon. C'est vraiment pas compliqué. Les ingrédients, c'est 500 g de farine, une demi-cuillérée à café, ce qu'on appelle aussi cuillère à thé, de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé de sel et 400 ml de kéfir de lait. Vous avez besoin d'un grand poule, d'un tamis, du couteau pour couper le pain puis de la demi-cuillère à café. La première étape, vous tamisez votre farine et le sel. Donc, je vais commencer par le sel. Hop là. Le bicarbonate de soude. Et ensuite je tamise le tout l'idée de tamiser c'est que ça va permettre vraiment de faciliter <coughs> l'aération de la farine et au final votre mélange ben, il sera pas mal meilleur et en même temps si vous avez des gros grumeaux, enfin des gros mottons des fois on a des petites impuretés dans la farine c'est le temps de les retirer Hop. Et voilà. Là, vous faites un petit entonnoir. Bien sûr, vous lavez les mains avant, avant de, de commencer ça. Et vous versez le kéfir de lait. Je vais en garder un petit peu de côté, au cas où j'ai besoin d'en de, rajouter plus tard. Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas rajouté d'eau, juste, juste du kéfir de lait. L'idée là c'est de faire des petites, euh, des petites boules de pâte, Et ça sent vraiment super bon. En fait, traditionnellement en Irlande, le kéfir de lait n'est pas si connu que ça. En fait, on utilise du lait suri, euh, du lait caillé, du. Euh, mais vous pouvez, euh, vous pouvez utiliser du kéfir de lait, je trouve que ça donne vraiment un très très bon goût. Ou euh, d'autres formes de, de lait caillé. Euh. Si vous avez un, un reste de, de yogourt, de yogourt maison, vous pouvez essayer ça aussi. Je vais rajouter le reste parce que je pense que ça va être parfait en termes de quantité. Parce que les proportions peuvent varier en fonction de la farine que vous allez utiliser. Certaines farines demandent plus de liquide, d'autres moins. Donc c'est vraiment à vous d'observer ce que ça va donner. On pétrit, mais pas besoin de pétrir trop longtemps. Donc maintenant, ma pâte elle est vraiment parfaite au niveau hein, de, la, de la texture. Je vais la séparer en quatre. quatre petites boules avec ça vous pouvez les laisser aussi en triangle si ça vous dit certaines, certaines fois traditionnellement c'est plus en triangle et je fais une petite croix sur le dessus Et vous mettez ça sur une planche, sur une plaque, pardon, euh, qui va aller au four. J'ai fait préchauffer le four à 350 degrés, je vais en et 40 à 50 minutes plus tard, ça sera prêt. Et voilà. Allez, j'espère que vous avez aimé cette recette. Euh, moi, je vais adorer la suite de la recette. Donc, ce, ce pain-là, il se mange typiquement avec du beurre, mais on est au Québec. Donc... Moi, je vais le manger avec du beurre de peanuts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis. Et n'hésitez pas à poser des commentaires. Et puis, bonne fermentation. puis, bon appétit surtout. Et bonne Saint-Patrick. Ouais, bonne Saint-Patrick.